Ah, Rose est sortie du lit Bon, d'accord. Est-ce que Alexis dort Je vais aller les, allumer les lumières. De... Coucou Rose Ça va Rose Hein Tu veux la télé Ben, je sais pas, on a cinq ans, on est grand. Un garage. Ça va, Alex Alex oui. Oh mince. Oui. J'ai trompé. On va y retourner se coucher. Oui. Euh, papa et maman sont encore partis. Ils ont trop de travail hein. J'en ai marre d'être une famille riche, pas toi. Ah ah ouais, ben On mmh. Tu veux du lait Donner une, une pomme, t'es où, euh, Rose? Rose, viens, j'ai cherché le lait. Je le secoue un peu parce que c'est un nouveau. Alors, Rose. Salut. Rose, ah bonjour, Alex. Oui, ouais. si Rose va t'asseoir, et oui, je vais te donner du lait. Oh. Attends. Allez. Mélanger, mmh. mélanger, mélanger, mélanger. Mmh. Mmh. T'as fini le lait mmh. mmh. Attends-nous, Rose. Je sais que tu veux jouer dehors, mais là, viens. Euh... Attends. Hmm, hmm. Regarde, je peux deviner tout ce que tu fais. Je peux deviner tout ce que tu fais. Viens, Rose. Rose, Et danse. Eh, danse, Rosy, Rosie, danse. Vas-y. Dans Rosy, danse. Vas-y. Oh, copieur. T'as un copieur, vraiment. Arrête Alex Attention, il y a quelqu'un qui veut rentrer chez toi. Il y a quelqu'un qui va rentrer chez toi. Attention il y a quelqu'un qui est rentré chez nous. Il ma Voilà. Viens, euh, petit. Viens, euh, Alex. Euh, véhicule. Il n'y a pas notre routinette. Euh. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Je m'ennuie quand papa et maman ne sont pas là. On vois pas Non mais on sait pas conduire. Viens Rosie Euh, non c'est moi Rosie Rose. Suis-moi d'accord. Tu veux monter dans mon caddie Et chiant. Viens j'ai acheté ça y Je veux au basket. On peut rentrer Non non ça marche pas. suis-moi. Regarde mon nerf. J'ai un nerf. Euh C'est un jouet. Rose. Ben oui, c'est un nerf. Rose, viens. J'ai des nerfs. Viens, Rose. Ben oui, c'est un jouet. Sinon, sinon je le rie pas. C'est un nerf. Option Ici, viens toi. non, quelqu'un peut m'écraser. m'écraser pas Mais viens, arrête de un pistolet nerf. Alex, Rose, venez ici. Je suis la plus grande. Venez sur le trottoir, c'est trop dangereux. Vous en... vous marchez en plein milieu de la route. Merci. J'ai 5 ans avant vous. Arrête de jouer avec ça, Alex. C'est parce que. Faut qu'on aille à la crèche. Maman et papa ils l'ont dit. À droite à gauche rose viens ici Vous me suivre allez on se dépêche dépêche toi alex on n'a pas que ça à faire tu le sais bien quand même mmh. Allez, on va tout droit. Ah. bah non, on s'est trompé, c'est là-bas. Voilà. Téléportez-vous à moi. Ici, à droite. Rose, viens. Non, l'autre sens. Ici, Rose. Voilà. Après, mais Rose, où tu vas Pourquoi tu vas à la banque Allez, viens. D'accord Alex, viens. Allez, go la crèche J'aime pas la crèche Moi aussi, parce que c'est nul En plus, on a 5 ans Bon, après, il y a cette aire de jeu qui est pas mal, mais bon... Le toboggan, il glisse pas Moi Tu oh. Comment on fait pour monter tout là-haut Eh hey. regarde Rosie, regarde Caméa Mia, Mia Allez, calme-toi. Ouais. qu'est-ce que tu veux toi Mignon, mignon, miam Ah Ouf Qui eu la chance mm. hey. Oh non Miam Mmh. C'était bon. Non. Non. Non. Non. Non. Allez, je dois aller dormir. Bonne nuit. Alors attends. J'ai oui. tu... un non, tu... Ah, moi je vais dans le bien rouge Allez, au-dedans. Allez, Rose, recouche-toi. C'est endormir. Tu veux le mien de lit, les roses Je vais prendre le tien, il est violet. Moi, je vais prendre le rouge. T'as un rouge Ben oui. Maman, maillot, regarde. Ah oh, oui. Attends, je fais un truc. <rire> je vais te le piquer. Hey, mm -hmm. tu, vas, tu vas faire face à mon nerf. Merci. T'es où Allez, debout, tout le monde. Faut qu'on rentre mm. à la maison. Elle C est où, Rose Elle est dans son lit, là. Rose. Elle où, est où là, Rose Elle est dans son lit. Elle est dans son lit Oui. T'es sûre Ah oui, j'avoue. Ah oui, elle est là. Viens, Rose. Faut aller... Vous voyez danser danser danser danser danser voilà. tu te lèves Rose, voilà lève toi de... Mais c'est pas possible tout ça c'est pas possible voilà. Dans de la citrouille Dans de la citrouille Dans de la citrouille Dans de la citrouille Dans de la citrouille Dans de la citrouille de la citrouille C'est pas ah. ici C'est bi- ça, c'est On bas C'est lourd de vous Ouais. vous vous lourd pire, c'est que vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous oui oui oui la maison Attends, enfin Il faut qu'on aille dormir parce que tout à l'heure c'est pas trop bien du coup on n'a pas le choix je vais vous Alors, ouvrir vais... la maison elle est dodo tout le monde Good dodo. à Et... ah, lumière a ah, demain pour un nouvel épisode A <rire> demain pour un nouvel Épisode Oh Mais Rose elle se couche pas Elle est où Rose Rose viens ici il faut se dormir C'est mmh. pas Dodo Rose il aussi C'est pas Dodo mais Viens Rose, répète toi. Rose, elle veut pas venir Alex, alors qu'elle doit venir. Il y a quelque chose. Je mmh. Oh, bah dors ici. de toi. Ok. Mais je t'aurais dit, t'étais mieux dans ton berceau hein. Oui. Ah.